Bon, alors, euh, allons chez Nick Valentine, là. Il va peut-être récupérer mes bières. Je garde espoir. Bon, euh... Tu ramènes là ou quoi Bon, je passe devant. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Eh, c'est toi, Valentine Bon, déjà, je fais comme si on n'était pas là. J'aime la politesse. Merci. Vas-y, toi, parle-lui. Bon, j'ai... Mais salut, Valentine. On est à la recherche de Nick. Tu l'as vu Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Malone, le chétif avait kidnappé une jeune femme et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Je te préviens, on est des pros, et nous, on bosse pour toutes nos bières. Ne jouez pas avec moi. Je veux bien vous payer si vous retrouvez Nick, mais ce sera sans capsule. C'est le montant de la récompense et elle n'est pas négociable. Pouf Pouf Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son traîne chez son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Avec la bande à Malone le Chitif, c'est la meilleure... C'est nous, les meilleurs Putain, je m'en suis foutu partout Il est dégueulasse, celui-là. Oh, le pauvre, il a taché son costume Oh, c'est la teuf Bienvenue à la fête, les amis, bienvenue T'inquiète pas, je vais t'en laisser un. suis pas la gueule. On va pouvoir jouer au foot, là. C'est ça qui a foutu de ces machins un peu partout. Ouais, puis ça s'ouvre avec une Game Boy qui a un jeu débile. Qui a qu'une seule couleur. Et pouf Ça pourrait pas faire moins de parouf C'est pas moins, c'est la porte. vise la tête et je te chie dans le coup. Et, hop là. et là, ça fait 2-1 hein, là. Je me demandais... Pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro eh, Parce qu'ils peuvent pas le faire sur la tour Eiffel, abruti euh... Et là, c'est 3-1, là Et là, j'ai deux points devant Et là, c'est un strike Oh, ce qu'on s'éclate, ici Oh, c'est bon, quoi, je t'en laisserai un oh, euh, deux, tiens, allez Allez, fait pas la gueule, là Alors, Valentine, t'as crocs. Tu ah. quelque chose avec tes... on a trouvé Valentine. Et donc, puisqu'on a, a trouvé Valentine, hey, lui, il coup. sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Qu'est-ce que c'est que ça Alors c'est toi, Nick T'as besoin d'huile Il te faut quelque chose ah, bon chevalier Et en plus, servant. il fume des clopes. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé Il y a un salaud qui m'a piqué mes bières, ça va chier. Tu je... peux comprendre ça Tu peux Ah, une histoire de vengeance. Mm -hmm. J'évite les règlements de compte normalement, mais on va dire que je peux faire une exception. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pet au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Chut J'entends quelqu'un approcher. Et voilà. Comment on la joue On la joue comme ça Sans Ah bon. tu vois Et là, je t'en ai laissé un, là, tu comme vois Si c'était possible. Oh, et puis la vieillesse Bienvenue chez les buveurs piquettes J'ai réussi, mais j'entends un pas lourd de l'autre côté. Dès qu'on franchit la porte, préparez-vous au pire. Tu te pointes chez moi, tu dégommes méga gars. Ah, c'est vrai, euh, j'ai jamais rien a vu de pire. Qu'est-ce ma que c'est que, que cette équipée Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok Je m'en charge. C'est moi le patron, ici. Ah ouais alors qu'est-ce qu'il fout là ce mec Quoi qu'est-ce que je fout là Et toi qu'est-ce que tu fous avec ton god de la main Tiens, ah, prends ça dans ta gueule de merde Je crois qu'il en reste plus. Désolé malone. Vous croyez qu'il est plus léger avec tous ces trous dans le buffet Remarquez, les balles ont dû ajouter quelques grammes. Ou quelques à kilos, kilos. La santé, les bons bon, et un peu de respect puis, là, pour les morts, s'il vous plaît. Un peu de respect, quoi. Vous pourriez au moins faire un peu de rangement. Heureusement que je suis là, quand hein, même, parce que chaque fois, c'est le bordel, quoi. Personne n'a son appareil photo, là. On aurait envoyé une photo à la famille. Il y a des magazines qui achètent ce genre de photos. Tous les moyens sont bons pour se faire des capsules jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. Euh, à tout à l'heure. A plus tard. Oh mon dieu. C'est vous Oui. Avec une tranche pareille, on peut pas se tromper. Ça me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence, et mon boulot. Merci. Ouais, faut il faut cracher la thune maintenant. toujours qu'il gâche le plaisir en parlant capsule. Tenez, la somme convenue. Plus un petit quelque chose. Si vous cherchez le oui, travail oui. que la vie de privé vous fait de l'œil. Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Ouais, Assez doucement, vous. Ellie, Valentine. Voilà. Ouais, on n'a pas trop le temps pour les histoires de fesses. Et puis moi, les robots... Euh... Quand on essaie de retrouver quelqu'un le moindre détail compte, dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. Ouais, ils disaient, on va lui piquer ses binous. et après on passe au plan B. Ouais, ils étaient deux, là. Ils sont introduits, là, chez moi, et ils m'ont piqué mes bières. Non, c'est go cool. Ils m'ont tout piqué. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous pouvez m'en dire plus Ouais, j'ai entendu convaquer en d'un d'un pétabière. Et après... pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards, les super-mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. L'Institut, c'est des buveurs d'eau, ça peut pas être eux. Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Tu crois que tu vas être assez intelligent pour résoudre ce problème Encore cette vieille rengaine, j'ai l'habitude. Espèce de monstre, tu nous caches quelque chose, bla bla bla bla bla. Mais la vérité, c'est qu'une organisation assez futée pour me fabriquer est assez futée pour effacer ses traces. Ils ont peut-être le chaussure propre Des paramètres de sécurité interdisent l'accès à ces données, s'ils si ne les ont pas carrément effacées. T as l'air un peu débile, toi. Eh bien oui. J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Je suppose que ça existe Vous avez raison. Inutile de se perdre en supposition. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs Un crâne en pot de fesse, avec des cheveux sur les côtés, une poufillette qui l'accompagne, et puis mmh. je sais pas... un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses... Mais personne ne sait qu'il emploie Et il a acheté une maison ici, c'est ça Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Non, oui, c'est ça Un gamin. non. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Non, on n'est pas là pour les gamins. On est là pour on ma bière. Bien bien, ils ont disparu il y a un moment. Mais la maison est toujours là. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier mais... Soyez quand même prudent. Je le suis toujours. Ouais, il a peut-être que les bières là-bas.